Abandonné par l'univers, Laissé pour compte, je me consume gaiement la haine du monde qui m'encelle, me dévore corps et âme s'éteint qui tend pas moyen que mon esprit se craquelle main dans la main, ta lumière brille pour l'obscurité Je me sens tellement bien quand tu es à mes côtés Peu importe tes ennuis causés, peu importe le danger Notre histoire ne fait que commencer oh, Tout brillant, ta lumière brille pour l'obscurité je sens tellement bien quand tu es à mes côtés Peu importe les ennuis causés Peu importe le danger Notre histoire ne fait que commencer Vers l'horizon